Bonjour, bonjour. Euh, vous savez où c'est la voiture de la police. Euh, la voiture, c'est, euh, vous voulez dire, le rocher de Bavero. Bon, je, je fais demi-tour, là, et puis je, je vous mets dans la benne si vous voulez. Vous. Ah. La voie dure de la Baugissime 2013 se situe dans le massif des Bauges, près du lac de la Tuile, sur le rocher de Bevereaux. Elle est située à 1200 mètres d'altitude. C'est une face sud très déversante avec un pan à 45 degrés sur plus de 35 mètres de haut. J'ai équipé cette voie en 2002. Cette voie était, par contre, trop difficile pour moi. J'ai juste mis les points et, et laissé la voie toute naturelle. Cette année, on a décidé d'inviter quatre forts grimpeurs, tester les mouvements et, et essayer d'enchaîner la voie. Je m'appelle Mathieu Bouillou, j'ai 24 ans et je viens de Chambéry. Ça fait maintenant presque 12 ans que je fais de l'escalade. Alors, je m'appelle Hugo Meignan, j'ai 17 ans. Je m'entraîne beaucoup à Chambéry et je fais de la falaise quand je peux les week-ends. Je m'appelle Clément Garnaison, je viens de Lyon, du site de, du club du Vertige. Donc voilà, j'ai 21 ans et je grimpe depuis l'âge de 8 ans. Je m'appelle Gauthier Super, j'ai 22 ans, j'habite à Chambéry. Je suis étudiant à l'école de commerce de Grenoble et je gramme depuis une dizaine d'années. Alors cette voie est assez spéciale car elle est assez longue, environ 35 mètres. Après il y a un relais intermédiaire aux deux tiers. Et c'est assez difficile à grimper, surtout à rythmer, parce qu'il y a des parties plutôt faciles et des parties vraiment avec des gros pas de bloc en fait. Du coup on peut être en dos sur une dizaine de moves et d'un coup avoir un gros pas où il faut vraiment s'énerver c'est là le risque de tomber un peu bêtement justement lors d'un essai. un premier essai on va dire donc euh, moi je suis tombé vers euh, le premier tiers je pense de la voie un peu bêtement justement il y avait un passage j'avais pas du tout regardé et voilà il manquait deux prises et <rire> je suis tombé sur un grand moule alors qu'il y avait vraiment des inter du coup je suis remonté tout en haut avec une brosse j'ai vraiment tout bien re regardé et tout et après un dernier run ou... non un troisième run d'abord donc là j'ai cassé une prise à la cinquième dégaine je pense et ensuite, euh, dernier run du coup, j'étais vraiment fatigué, mais bon, je suis allé quand même. Et comme cette voie, il y a vraiment des parties faciles et vraiment des pas de bloc, du coup j'ai réussi quand même à monter, ce pas vraiment une voie très très résie. Du coup, même complètement fatigué, j'ai réussi à monter un peu. Et euh, au fur et à mesure, du coup, je reposais, après je repartais, je me reposais, je repartais, et puis je suis tombé euh, juste après le premier relais. Donc il me restait encore euh, 4-5 dégaines euh, et c'est le plus dur de la voie. C'est là où on a les mouvements vraiment qu'on n'a pas fait. Il y a deux mouvements, là il y a une section de 3-4 mouvements. avec Hugo et on n'a vraiment pas trop compris les mouvements. Quoi. Donc il euh, faut voir, après on va sûrement y retourner euh, dimanche, donc euh, on va essayer de re-recaler, revoir si on ne trouve pas des prises, surtout que Mathieu il sera allé demain. Donc cette voile se décompose en, en trois parties. Il y a une première longueur qui doit faire 8B, 8B+, là, qui est réalisée. Il y a une deuxième partie qui doit faire 8C. Et puis une troisième partie là, qui est infernale là, qui doit être 8C plus 9A, peut-être gros 9A. Là. Donc qui n'est encore pas réalisée à ce jour. Et voilà, on travaille on essaye de, de bouger au mieux. Aujourd'hui, avec Clément, on a travaillé la, la voie en, en deux fois. On est monté deux fois chacun pour la caler, pour caler tous les moves. Et puis après, enfin, taper un essai quand il n'y a plus de soleil, là, dès, que, dès que ça colle un peu. Donc pour moi, c'est bon la première longueur. Après, la suite demain, voilà. On verra. Après j'ai vu tout de suite que c'était vraiment pas facile et que si j'allais déjà au premier relais aujourd'hui j'étais vraiment content quoi. Et après au fur et à mesure des runs là euh, je sentais que j'étais pas super en forme là, ça allait moyen et le dernier run ça allait un peu mieux là, j'ai réussi à mieux grimper, essayer de respirer mais ouais pour le moment je grimpe un peu euh, en apnée tout le long, c'est pas facile. allez allez allez, allez. Cette journée, s'est bien passée. j'ai bien travaillé le bas, je suis bien calé sur la première partie jusqu'au premier relais intermédiaire et sur les 10 moves du dessus. Il y a les 10 premiers mètres qui sont pas trop durs. Et après, il y a une bonne section de 5-10 mouvements pas faciles en compression, avec un bon repos juste après. Et après, une section de 10 moves jusqu'au relais intermédiaire. La voie dure de la Bougie 2013 a été une belle réussite, malgré une météo incertaine qui nous a laissé deux jours de beau sur trois. Les grimpeurs ont pu enchaîner la première partie de la voie jusqu'au relais. Ils ont coté 8 B+, la deuxième partie de la voie n'a pas été enchaînée. Les grimpeurs sont arrivés pratiquement à la même prise. Mathieu Bouillou l'a touché, tandis que Gautier Super l'a valorisé. Cette portion est cotée 8 C. Pour la troisième partie, il reste à décrypter tous les mouvements. Et pour l'année prochaine, celui qui enchaînera toute la voie aura l'honneur de la nommer. La Bogissime est un événement loisir, ouvert à tous. Les activités pratiquées sont l'escalade, la Via Ferrata, la Randotechnique et le Canyon. Tout ça au cœur du Parc des Boges. Eh bien, on vous attend en 2014 pour venir vous éclater dans la bonne humeur et la convivialité.